Euh, bah bonjour, et puis merci d'être euh, là. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler de PG Tracer, c'est un outil que, que j'ai développé chez, chez Ivan, euh, qui est un outil de tracing euh, spécialisé pour PostgreSQL. Euh, L'idée, ça va être de vous présenter euh, à quoi sert cet outil, déjà voir un petit peu les cas d'usage, euh, surtout de voir comment il fonctionne, simplement pour donner des idées à tout le monde de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec un outil comme ça, puisque pour l'instant, il est un petit peu euh, à l'état de, de, de prototype, et donc c'est... Euh, ça va être une présentation un peu technique. Euh, quelques mots à mon propos et à propos d'Iven. Je suis Ronan Dinclos, je suis maintenant développeur open source euh, chez Ivan anciennement DBA et donc ça fait euh, plus de dix ans maintenant que je suis dans l'écosystème PostgreSQL, euh, que ce soit en tant que développeur, en tant que DBA, euh, sur, sur pas mal de, de, de positions. Donc aujourd'hui je travaille chez, chez Ivan euh, dans le bureau open source puisque Ivan, si vous ne nous connaissez pas on est un fournisseur de services donc on vous offre une plateforme euh, de, de, de données sur laquelle vous pouvez héberger, euh, on va pouvoir gérer pour vous du PostgreSQL, du Kafka, de, du OpenSearch, grosso modo si vous avez besoin de quelque chose qui gère des données de manière open source et que vous voulez l'héberger dans le cloud on peut faire ça pour vous et donc l'idée c'est qu'on contribue à tous les projets qu'on qu qu vend et donc on a une belle, une belle équipe open source. Alors, simplement pour planter un petit peu le décor et pour voir un petit peu l'intérêt de l'outil, euh, je vais vous poser quelques questions. Combien d'entre vous ont déjà utilisé PGStatStatements Donc il y a du monde. Il <rire> y a du monde. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, euh, PGStatStatements, c'est quoi C'est une extension PostgreSQL euh, qui est packagée en tant que contrib et qui va vous permettre de collecter des statistiques sur toutes les requêtes qui sont exécutées sur votre base. Donc c'est super utile, vous allez pouvoir les consulter via une vue dédiée, vous avez même des projets externes qui vous permettent de les historiser et puis d'avoir une vision à plus long terme de ce qui se passe sur votre base. Donc vous allez avoir des informations comme, par requête par requête, quel est le temps moyen d'exécution, quel est le temps maximal d'exécution, combien de blocs vont être lus, combien de blocs vont être écrits, etc. C'est super intéressant. Par contre, c'est intéressant pour avoir une idée de la charge globale de votre base, c'est-à-dire que vous allez savoir que telle requête euh, en moyenne elle prend tant de temps, au maximum elle prend tant de temps, mais par contre l'exécution de cette requête là à 10h12 et 43 secondes, vous avez aucune idée de ce qui s'est passé. Donc pour ça on a d'autres outils. Euh, Est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé le Statement Et quand je dis Log -min -duration Statement, en fait vous pensez que je veux bien dire PG badger hein euh, Puisque je connais pas beaucoup de monde qui lit ses logs à la main sans avoir un outil. Donc voilà, Log -min -duration statement, c'est un paramètre de PostgreSQL qui vous permet d'activer le traçage des requêtes dans les logs. Et donc ça va vous permettre, pour chaque requête qui est exécutée, de savoir euh, bah, quelle, est, quelle a été la requête exécutée et combien de temps elle a pris. Donc là, c'est super pour répondre à la question précédente qui est de se dire, bah, ma requête de 10h43 et 12 secondes, combien de temps elle a pris le problème étant que ça, il faut penser à l'activer et avoir potentiellement euh, la, la capacité en termes d'IO et en termes de stockage pour stocker tous ces logs qui sont générés. Et puis euh, si on est au beau milieu d'un incident, on ne va peut-être pas pouvoir faire un rechargement de la configuration de PostgreSQL à la volée. Et puis il y a quand même pas mal d'informations qu'on qu voudrait avoir qui ne sont pas dedans. Alors, Pour compléter cet outil-là, euh, on peut imaginer utiliser quelque chose comme auto-explain. Là, de la même manière, combien parmi vous l'ont déjà utilisé Il y a du monde, un petit peu moins, mais il y a du monde. Euh, AutoExplain, c'est aussi une extension de PostgreSQL, donc c'est un module que vous allez charger dans votre session et qui, de manière similaire au positionnement d'un mid Duration Statement, va vous permettre de dire à l'instance, dès qu'une requête dure plus de temps de dedans, trace son plan d'exécution. Potentiellement, on peut aussi lui demander euh, d'activer l'instrumentation, c'est-à-dire de la même manière que si vous lanciez Explain Analyze, pour avoir les instrumentations pour chaque nœud du plan d'exécution. Donc là de la même manière c'est super intéressant mais c'est encore quelque chose où vous avez besoin de modifier la configuration et ça va vous générer des logs alors en plus les logs dauto forcément si vous loguez des plans d'exécution ça va vous occasionner encore beaucoup plus d'écriture et beaucoup plus de charges que simplement tracer les requêtes elles-mêmes mais euh, voilà l'information est là. Ensuite je voudrais vous parler d'un dernier outil qui n'a rien à voir avec les autres. Perf, est-ce que vous connaissez Perf Est-ce que vous l'avez déjà utilisé Voilà. Alors Petite présentation, Perf c'est quoi C'est un outil qui est, qui, qui, qui est fourni pour Linux et qui se repose sur les infrastructures du noyau Linux et qui permet de faire du profiling et du traçage de, de ce qui se passe sur un système Linux. Il se trouve que Perf, vous pouvez faire énormément de choses avec. Mais un des avantages, c'est que c'est quelque chose qu'on va pouvoir lancer sans aucun besoin de configuration, sans avoir besoin de charger quoi que ce soit dans votre instance PostgreSQL ou, euh, ou ailleurs, et ça va vous permettre d'instrumenter ce qui se passe sur votre système. Notamment via les perf events, on va être capable de faire de l'échantillonnage et donc de collecter des informations sur quel est le bout de code qui est en train de s'exécuter sur votre système ou par un processus donné, et donc d'avoir des affichages comme celui-ci qui vous permettent de savoir où est-ce qu'on passe du temps alors ça c'est vraiment très intéressant pour un développeur Postgres, ou pour un DBA assez avancé. Euh, pour un DBA qui veut savoir ce que son serveur est en train de faire, c'est pas super utile puisque là-dedans on n'a aucune notion de requête, on n'a aucune notion de plan d'exécution, on a uniquement la notion du code C qui est en train de s'exécuter. Et donc encore une fois c'est quelque chose qui, bah, dès qu'on fait du développement Postgres, c'est super intéressant de savoir qu'on passe notre temps euh, à tel ou tel endroit. Par contre pour débugger un problème de prod, c'est pas le plus utile. Donc l'idée c'est quoi L'idée c'est est-ce que si on pouvait, ça serait bien, d'avoir un outil qui nous permet d'afficher en direct l'ensemble des requêtes qui sont exécutées par un back-end Puisque souvent ce qui va se passer c'est que vous avez votre prod, elle tourne, et puis d'un seul coup vous avez un problème, vous êtes capable d'identifier que vous avez un back-end en particulier qui a, un, qui a un souci, vous pouvez voir avec pgstatactivity quelle requête il est en train d'exécuter, par contre si c'est des requêtes très brèves vous n'allez pas toutes les capturer. Là, à ce moment-là, soit vous avez déjà activé le traçage dans les logs, soit pas, mais euh, voilà, ça peut être intéressant d'avoir quelque chose qui vous affiche l'ensemble des requêtes exécutées par le backend. Ce qu'on pourrait vouloir aussi comme fonctionnalité en plus, ça serait d'activer l'instrumentation de, euh, de manière dynamique. C'est-à-dire que généralement, vous n'allez pas modifier votre euh, applicatif pour qu'il lance des explain analyses à la place de vos requêtes. L'autre solution, comme je l'ai dit avant, ça serait d'utiliser auto-explain, mais encore une fois, ça demande de la configuration, ça demande pas mal de choses, et donc pas mal de, de, de surcharge. Et puis idéalement, si on pouvait être capable d'afficher des plans d'exécution et donc de savoir, à l'instant T, j'ai une requête qui est en train de s'exécuter, j'aimerais avoir son plan d'exécution, ça pourrait être des fonctionnalités qui peuvent être intéressantes pour un outil. Donc l'idée, c'est euh, l'idée de PG Tracer, c'est que vous êtes dans, un situ, dans une situation où vous avez un back-end, il y a un problème et vous souhaitez investiguer en direct son comportement pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, qu'est ce qu'il est en train d'exécuter et comment. Alors du coup pg-tracer c'est quoi C'est un outil euh, donc qui est écrit en, en, en python et qui utilise les fonctionnalités du noyau linux comme perf pour tracer PostgreSQL. Donc les fonctionnalités c'est quoi C'est tracer les requêtes donc c'est à dire dès qu'une requête a fini de s'exécuter on l'affiche, on va être capable de reconstruire ces plans d'exécution, on va être capable d'activer l'instrumentation à la volée, donc ça a un coût évidemment, hein, instrumenter l'ensemble des nœuds, euh, et on va être capable d'extraire même des statistiques OS, puisque pour une fois, on est à l'extérieur de PostgreSQL, donc on peut faire des choses avec l'ensemble du système et pas seulement avec ce qui se passe dans PostgreSQL, notamment ce qui va se passer au niveau de votre noyau Linux, des appels système, ou des autres librairies euh, desquelles peut dépendre PostgreSQL, par exemple la Libc ou d'autres librairies comme ça. Donc voilà, je vous ferai une petite euh, démo préenregistrée hein, malheureusement, puisque euh, il n'a pas été permis que, que j'utilise les aléas du direct pour vous faire une démo live qui aurait potentiellement euh, raté. Donc ça sera une démo préenregistrée que je vous montrerai à la fin, mais voilà déjà une capture d'écran. Donc euh, là dessus, vous voyez, euh, c'est un outil qu'on lance, c'est un outil en ligne de commande. Donc comme je vous dis pour l'instant c'est un prototype, il faudrait voir un petit peu ce que, ce que, ce que les gens en attendent. C'est un outil qui a besoin d'être lancé en route. Pourquoi Parce qu'on utilise des capacités euh, IBPF, euh, on utilise des fonctionnalités IBPF qui ont besoin des, des CAPSIS admin, donc on est obligé de le lancer en route malheureusement. Donc C'est un outil qu'on lance, on va lui donner le PID du back-end qu'on souhaite instrumenter, puis ensuite un certain nombre euh, d'options, et donc chaque fois qu'une requête va être exécutée, on va la voir s'afficher côté pg-tracer sur la sortie standard avec un ensemble de choses qui ont été capturées. Donc, par exemple, on peut capturer des paramètres de configuration. Donc, ça peut être intéressant de savoir quand une requête s'exécute, par exemple, quel était son search pass, puisque ça c'est une information que vous ne retrouverez pas dans les logs, que vous ne pouvez pas retrouver, euh, que vous pouvez retrouver très difficilement euh, quand vous avez un système en train de s'exécuter et puis ensuite toutes les informations qu'on va retrouver normalement quand on fait un explain analyse donc toutes les statistiques d'utilisation des buffers euh, le temps d'exécution de, de, de la requête et puis on va être capable de croiser ça avec des métriques os pour savoir ben, on a lu euh, dans le cas particulier dans, ce, dans le cas présent on a lu 44 blocs depuis le cache de PostgreSQL, on a lu 28 blocs depuis le système mais on est capable de corréler ça avec ce qui se passe niveau système et de dire bah, qu'au niveau du système euh, sur ces 28 blocs on en a 42% qui ont été trouvés dans le cache de l'OS et les autres qui ont déclenché des, des véritables lectures sur le périphérique bloc associé. Donc voilà c'est un petit peu les informations qu'on qu retrouve dans le PG Tracer. Alors la question c'est comment ça marche Donc c'est là où on va devenir un petit peu, un petit peu technique. Donc, euh, PG Tracer, c'est basé sur IBPF et, pour que ça soit spécifique à Postgres, sur les symboles de débogage. Pourquoi Parce que souvent, on peut, on peut écrire avec les outils, euh, avec BPF Trace et tous les outils standards IBPF on peut faire beaucoup de choses. Le problème étant, c'est qu'on n'a pas de connaissance spécifique du logiciel qu'on est en train d'instrumenter pour euh, extraire les données qui nous intéressent. Donc, toute l'idée de PG Tracer, c'est de coupler ces deux choses-là pour faire un outil vraiment spécifique, euh, donc euh, plus spécifique que Perf, euh, plus spécifique que BPF Trace, etc. Alors, IBPF, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui en ont déjà entendu parler ou qui l'ont déjà utilisé via des BPF Trace ou, ou autre. Alors, IBPF, c'est quoi Ça veut dire Extended Berkeley Packet Filtering. Vous allez me dire, en voyant le nom, vous allez me dire, c'est un truc pour faire du réseau. Oui. À la base, oui. Il se trouve que plus maintenant, puisque maintenant, on peut charger des programmes IBPF qui font plein d'autres choses. Donc, en fait, c'est une infrastructure qui est fournie par le noyau Linux et qui va vous permettre de charger du code dans le noyau. C'est-à-dire au lieu de charger un module noyau comme vous pouvez le faire avant, ce qui est potentiellement très problématique, vous pouvez cracher votre système assez facilement, l'idée c'est qu'on va charger du bytecode qui va être vérifié par le noyau avant de le charger, qui va vous offrir un certain nombre de garanties et qui va vous permettre de ne pas emporter votre système avec des, euh, des, des, des, des programmes chargés par, par IBPF. Donc l'idée c'est qu'on va écrire du code, le compiler vers ce, ce, ce, ce, ce bytecode IBPF, le charger dans le noyau qui va le vérifier pour nous et qui ensuite va l'exécuter. Alors ce code on va le charger dans le noyau et ensuite on va demander au noyau de l'exécuter à chaque fois qu'il rencontre un événement donc dans IVPF il y a plein d'événements différents euh, notamment on a les sons d'utilisateur définis de, de manière dynamique, on a les sons d'utilisateur statiques, on a les trace points au niveau du noyau, on a euh, bah, des points dynamiques au niveau du, du, du noyau aussi et on a les events. on a plein de choses comme ça. Mais dans un cas, dans le cas très simple, ce qu'on va faire c'est qu'on va attacher simplement le code ibpf qu'on a chargé, on va l'attacher à l'exécution de fonctions. Donc soit quand on commence à exécuter une fonction, soit quand on en sort au moment du return, on va exécuter dans le noyau un bout de code ibpf. Et donc dans PG Tracer, qu'est-ce qu'on fait bah Le cas le plus simple, tout simplement pour récupérer l'ensemble des requêtes qui sont exécutées, on va se brancher sur le démarrage d'un exécuteur, sur la fin de l'exécuteur, sur quand est-ce qu'on est qu supprime le portail, c'est-à-dire quand est-ce que la requête est réellement supprimée, pour garder trace un petit peu du cycle de vie d'une requête et de, de ce qui se passe. À côté de ça, en plus de s'attacher au moment où des fonctions sont exécutées, au moment où on revient des, des, des fonctions, on va aussi être capable d'utiliser les perf events. Donc les perf events ça va être quoi Ça va être on va, en fait, concrètement on va demander au noyau Linux d'exécuter le bout de code IBPF qu'on lui a donné à une certaine fréquence, donc par exemple 300 fois par seconde, et ça va nous permettre de collecter des choses. Donc, dans le cas de perf, par exemple, on, on collecte le, le point d'exécution actuel, voire même toute la stack trace, pour savoir un petit peu où on passe du temps dans l'exécution de notre programme. Ben là, avec PG Tracer, ça va être pareil. On va être capable de euh, capturer toute la stack trace pour avoir une pile d'exécution, et ensuite, on va essayer de, de faire euh, quelque chose de cette pile d'exécution pour donner des informations pertinentes à l'utilisateur en termes PostgreSQL et non plus en termes programmation C. Et en plus de ça, on s'en sert aussi, c'est Perfibant, pour avoir un mécanisme de publication-subscription su pour que le programme client puisse de lire de la, de la donnée qui est dans le processus Postgres. Alors, Pour vous donner un exemple, ceci n'est pas du code C. Ça ressemble beaucoup à du code C. En fait, c'est du code C, oui, vous allez l'écrire, euh, généralement, vous allez même mettre une extension C quand vous l'écrivez. Mais en réalité, c'est du code IBPF, c'est-à-dire que vous n'allez pas le compiler avec un compilateur C standard, vous allez le compiler avec un, un back-end IBPF qui va vous générer du coup non pas du code machine mais du bytecode IBPF qui va pouvoir être chargé euh, dans, dans votre noyau. Donc euh, concrètement, ce qui se passe, euh, c'est qu'on va utiliser des structures de données qui sont, euh, qui sont euh, offertes par le noyau, qui vont nous permettre de réserver de la mémoire dans un event ring. Euh, de manière, de manière sécurisée, et donc de, le noyau va gérer la, no, la mémoire de manière sécurisée pour nous. Et puis, une fois qu'on a alloué cet événement, on va être capable de l'envoyer côté, côté espace utilisateur au programme client pg-tracer, qui va pouvoir lire ces événements et y réagir. Donc l'idée, c'est que chaque fois qu'on va euh, exécuter, chaque fois qu'on va arriver à un certain endroit dans l'exécution d'une instance PostgreSQL, par exemple, quand on démarre l'exécution d'une requête, ça va exécuter un bout de code ibpf, ce bout de code IBPF va publier un événement et donc côté PG Tracer, on va recevoir cet événement et puis décider ce qu'on veut faire avec côté espace utilisateur. Voilà, donc à chaque fois qu'on va avoir euh, un trace point qui, qui, qui est exécuté, on va envoyer ces événements et donc dans ces événements, qu'est-ce qu'on va pouvoir envoyer On va pouvoir extraire énormément de données euh, depuis, euh, depuis l'espace mémoire du backend PostgreSQL. Donc par exemple, les données d'instrumentation, c'est-à-dire bah, la requête courante ou le nœud courant, on en est à combien d'exécutions euh, Combien de temps on a passé à l'exécuter déjà Ce genre de choses, combien de buffers on a lu On va extraire le texte de la requête, on va re extraire des GUC, des paramètres de configuration. Et puis, potentiellement, on va aussi extraire des, des informations sur les appels système. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec IBPF, on peut lire la mémoire de votre processus Postgres, mais on peut aussi écrire dedans. Ça fait peur. Hein bon, il se trouve que le noyau est d'accord avec vous quand vous chargez un programme qui peut faire ça. Il va vous mettre un message dans les logs pour dire là le programme il est capable d'écrire dans la mémoire. Euh, c'est peut-être un petit peu dangereux. Dans notre cas, c'est très très utile en fait, puisque ça nous permet de surcharger certains comportements de PostgreSQL et donc d'activer l'instrumentation pour les nouvelles requêtes qui sont, qui sont exécutées, et donc de faire exactement comme si vous aviez lancé Explain Analyze ou si vous aviez chargé Auto Explain. Euh, donc là je vous ai parlé des trace points qu'on peut installer euh, sur le, le backend PostgreSQL lui-même, mais on peut aussi en installer euh, dans le kernel. Donc notamment, on a des trickspons définis statiquement, donc ils sont garantis euh, d'être stables sur plusieurs versions du, du noyau Linux. Euh, donc Pour l'instant, à titre d'exemple dans pg Tracer, il n'y en a qu'un seul qu'on qu utilise, euh, block request issue, donc c'est-à-dire c'est euh, un trickspon qui va être déclenché chaque fois qu'on a un appel système qui va déclencher une requête au périphérique bloc sous-jacent. Donc que ce, soit une, que ce soit une requête de lecture ou d'écriture, on va avoir un bout de code ibpf de notre côté qui va s'exécuter et on va être capable de tracer ce qui se passe réellement au niveau du système. Ça va nous permettre de faire la différence entre des lectures qui se font dans le cache de l'OS et des lectures qui se font réellement sur le périphérique sous-jacent. Donc le vieux serpent de mer d'avoir une véritable idée du hit ratio quand vous avez des lectures sur votre, sur votre base PG. De savoir qu'est-ce qui est dans le cache de PG, qu'est-ce qui est dans le cache du système et qu'est-ce qui touche réellement le disque. Donc voilà. Ça fonctionne vraiment de la même manière, c'est le même type de code et puis de, de la même manière on va allouer de la mémoire dans un event ring et puis remplir les, les, les données de cet événement et l'envoyer à l'espace utilisateur. Donc voilà. Pour vous donner une petit, un, petit, un petit schéma d'ensemble, comment ça fonctionne donc Vous avez un exécutable euh, côté euh, espace utilisateur euh, qui va être pg -tracer. Donc quand il va être lancé qu'est ce qu'il va faire Il va installer du code ibpf dans le noyau, il va on va dire tisser ce code ibpf avec des trace points, donc euh, que ce soit des trace points qui sont dans le code de PostgreSQL ou dans le noyau linux ou même dans des librairies externes par exemple. Donc c'est pas implémenté pour l'instant mais une fonctionnalité que j'aimerais bien implémenter c'est par exemple tracer tous les appels à malloc free être capable de corréler ça aussi avec les appels à, les appels système sous-jacents et puis corréler ça avec les palocs pfree de, de PostgreSQL, on peut avoir une vision en fait globale de l'exécution et non plus une, une vision centrée uniquement sur qu'est ce qui se passe à l'intérieur de PostgreSQL. Donc l'idée c'est que comme on interagit avec le, le noyau linux, eh bien le programme pg il a besoin d'être root pour pouvoir charger ces programmes ibpf. Alors, je vous ai parlé plusieurs fois, je vous ai dit qu'on accède à la mémoire donc on va extraire notamment, je vous ai dit, le, le texte de la requête en cours, des données d'instrumentation, des paramètres de configuration, etc, etc. Le problème c'est que le code IBPF lui-même, je vous ai dit que le noyau il doit le vérifier et donc ce code il doit rester très simple donc on ne peut pas inclure directement dans ce code IBPF l'intégralité des headers de Postgres et avoir une connaissance intime de ce qui se passe dans la structure de PostgreSQL. Comment ça fonctionne en fait, euh, c'est là la spécificité de l'outil, euh, c'est ce qui fait sa différence par rapport à des outils génériques qui font de l'IBPF, c'est qu'on va se servir des symboles de débogage de PostgreSQL pour savoir exactement dans la mémoire où se trouve ce qu'on a envie de lire. Et donc on va utiliser pour ça les euh, symboles de débug qui sont euh, définis par le standard DWARF euh, qui, se, qui se trouve... Euh qui se trouve être intégré dans vos, dans vos fichiers ELF ou dans des fichiers ELF séparés pour les, les symboles de debug. Donc on parle des mêmes symboles de debug que ceux que vous installez quand vous voulez utiliser un GDB ou, euh, ou des outils comme ça. Et donc dans ces informations de debug vous allez trouver quoi On va trouver euh, notamment les informations où se trouvent en mémoire les variables globales, euh, où se quelles sont les définitions des différents types, des différentes fonctions, où est-ce qu'elles vont se trouver en mémoire ces différentes fonctions, et puis toutes les informations nécessaires sur la pile d'exécution pour être capable de dépiler une pile d'exécution, puisque depuis, bon, ça revient à la mode maintenant, on parle de, de remettre les, les, les frame pointers, mais ça fait dix euh, ans, peut-être même plus que ça, qu'on ne met pas les frame pointers dans les exécutables sous Linux, donc c'est un petit peu compliqué de dépiler euh, une pile d'appel. Pour vous donner un petit exemple, donc ça c'est euh, une vision un petit peu condensée de ce qu'on peut trouver dans des, dans des symboles de debug. Euh, par exemple, si on regarde le, le type de structure instrumentation qui est défini par PostgreSQL, qui va nous permettre de stocker euh, différentes données, on va retrouver dans les informations euh, dwarf, euh, quelle est la taille de la structure euh, en nombre d'octets, euh, et ensuite on va trouver tous ces membres, donc avec leur offset euh, par rapport au début de la structure, etc. Donc on est capable de savoir de manière indépendante de la version de PostgreSQL et, euh, et de la manière dont elle a été compilée, comment retrouver les informations en mémoire. à partir du moment où on sait que euh, la, st la structure commence à cet endroit-là en mémoire, on va être capable de parser ces informations comment ça fonctionne Le code IBPF lui va lire de la mémoire puisqu'on sait qu'à cet endroit là, cette fonction accepte un pointeur vers quelque chose de tel type. On va lire la mémoire, on sait quelle taille on doit lire, on l'envoie à l'espace utilisateur et ensuite l'espace utilisateur, le code utilisateur, avec les informations de debug, il va être capable de parser ce gros blob de mémoire et être capable de vous donner, euh, d'extraire les, les, les, les champs spécifiques. Donc Par exemple de savoir que qu'à euh, l'offset 48, je trouve le temps d'exécution de mon nœud actuel, ce genre de choses. Alors bon, je vous ai parlé d'extraire des informations sur les plans d'exécution et sur les nœuds eux-mêmes. Alors comment ça marche Encore une fois, le code IBPF doit rester très simple et un plan d'exécution c'est très complexe. Vous avez des dizaines et des dizaines de types de nœuds différents avec leurs spécificités. En plus de ça, quand vous exécutez une requête PostgreSQL, le, le, le, le, le cœur de l'exécution se passe dans une fonction qui s'appelle execprocNode. Donc si vous faites un, un scan séquentiel sur une table qui fait un million d'enregistrements, vous allez appeler un million de fois execprocNode. On va pas pouvoir s'attacher là-dessus, ça serait trop coûteux. Donc ce qui se passe, c'est qu'on s'attache au début et à la fin de l'exécution de chaque nœud, on capture son instrumentation, et puis on va essayer de capturer un petit peu d'informations pour reconstruire l'arbre, pour être capable de savoir que tel nœud a été l'enfant le, le, de, de cet autre nœud, et avoir un plan d'exécution à la fin. Donc en plus des données du nœud, on va capturer la pile d'exécution entière, et ensuite on déroule la pile pour savoir dans quelle fonction on est passé et à partir de ça si on sait que notre sexcan a été appelé par une nested loop, et bien on va être capable de savoir que, euh, notre, euh, que notre plan d'exécution est fait, est fait comme ça. Donc pour vous donner un petit exemple, si vous prenez une requête très simple comme ça, euh, donc c'est un explain analyse buffer de euh, select star from t1 joint t2, donc une, une requête avec deux tables et donc le plan d'exécution c'est un plan d'exécution tout à fait classique, une nested loop, d'un côté, on va, on va faire un scan séquentiel sur une table T1, et pour chaque ligne qu'on a trouvée dans T1, on va aller faire un index-only -in scan sur la table T2. Donc, comment on va être capable, à partir d'une instrumentation, à partir d'un traçage de notre backend, de reconstruire cette, cette information-là Donc, ce qui va se passer, c'est que la première fois qu'on va, euh, qu va exécuter notre nested loop, on va capturer la pile d'appel. Donc, on se rend compte que, ben voilà, on est, euh, on est dans exec -proc first et on a un argument qui est un pointeur vers euh, un nœud. Donc ce nœud, on va être capable de l'identifier, et on sait que c'est un nœud de type nest loop. Bon, très bien. On va continuer notre exécution. Une fois qu'on a continué notre exécution, on descend dans la pile d'appel. Donc là, on va se retrouver à exécuter un, un sex scan à un moment. Et donc ce sex scan, on va être capable, en capturant toute la pile, on va remonter, et on va retrouver la valeur qu'on a trouvée tout à l'heure pour notre nœud, nœud nest loop, et donc on va être capable de reconstruire l'arbre de cette manière. C'est-à-dire, en fait, on va faire une traduction entre une pile d'appel C vers quelque chose qui a du sens au niveau PostgreSQL, c'est-à-dire un plan d'exécution. C'est-à-dire que toutes les fonctions qui sont appelées au milieu, qui ne servent, qui n'ont pas de, de, de sémantique intéressante pour un DBA dans le cadre de la compréhension d'un plan d'exécution, on va les simplifier pour avoir de nouveau un plan d'exécution. Et donc si on continue comme ça, on va arriver et on va être capable de reconstruire quelque chose comme ça. Si vous regardez bien, ceci n'est pas un plan d'exécution. Ça ressemble à un plan d'exécution, mais ce n'est pas un plan d'exécution. Ce n'est pas, pas du tout une sortie analyze. ça ressemble, puisque vous allez retrouver le, le, un petit peu le format tel qu'il est là, mais notamment par exemple il manque des informations, des informations importantes, là on n'a pas le nom de la table, on n'a pas le nom de l'index, ce, ce genre de choses. Donc ça c'est quelque chose qui a été reconstruit par PG Tracer, à partir de ce qui est ce qui extrait de la mémoire. Alors pour, pour vous donner une petite, une petite idée de ce, que, de ce qui se passe, je vais vous faire une petite démo. J'espère que c'est à peu près lisible. Donc D'un côté, on a une session PSQL donc qui se connecte et qui euh, récupère un, on récupère le PID du, euh, du back-end exécuté. Et donc de l'autre côté, de l'autre côté du terminal, on va lancer un PG pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc l'idée c'est que vous avez une session psql, vous pouvez récupérer son processus, donc là on l'avait récupéré depuis psql lui-même mais généralement vous le connaissez parce que c'est celui qui est en train de manger tout le CPU ou que vous voyez qu'il y a une requête dans pgstatactivity qui est en train de s'exécuter depuis longtemps, c'est comme ça que vous l'identifiez. Donc on va pouvoir lancer euh, pgtracequeries. Ensuite, puis on va lui donner des informations. Donc la grandi all, ça lui permet d'activer l'instrumentation et de faire comme si vous l'avez lancé les requêtes avec explain analyze, wall, buffers, et puis euh, toutes les informations que vous pouvez vouloir. Donc dès que vous exécutez votre requête, vous voyez que de l'autre côté, on a la requête qui s'affiche, ainsi que toutes les informations euh, qu'on a, qu a pu sortir. Donc on voit notamment que on a sur ce camp étoile from PG class, toutes les données ont été lues depuis le cache euh, de PostgreSQL, donc on n'a même plus d'informations sur les, les caches système. On a les informations de planification de l'autre côté aussi, combien le plan a coûté, euh, combien le plan a été estimé de coûter, etc. Maintenant, pour la deuxième partie de la démo, euh, la même chose avec une option supplémentaire qui va vous nous permettre d'afficher les informations euh, par nœud, en fait. Donc au lieu d'afficher uniquement les informations pour la requête globale, on a les informations par nœud. Et donc là, notre requête, la même requête qu'on a exécutée, on a en plus des informations qu'on avait avant, on a directement euh, les, le plan d'exécution à côté avec les nombres de blocs lus par, par, chaque, euh, par chaque nœud. Donc comme vous voyez à gauche, à gauche on a fait juste un explain pour vérifier, c'est bien le même plan, il hein. n'y <rire> a, a, a, a pas de feinte. Alors après, ce qui va être intéressant, euh, c'est qu'on va être capable de voir un petit peu ce qui se passe en direct aussi. C'est pas là là on, on montre ce qui se passe quand la requête a fini de s'exécuter, mais si on exécute une requête qui prend du temps, donc euh, là c'est une belle jointure entre pgclass et pgattribute, où on rajoute un pgslip pour euh, simplement que ça prenne un peu plus de temps. Pour que la requête prenne un peu plus de temps. Donc à partir du moment où on la lance là, pendant qu'elle est en train de s'exécuter, vous avez à droite le plan d'exécution avec, euh, vu la taille de la fonte ça se voit peut-être pas très bien, mais on voit le nombre de blocs lus qui augmente à droite. Donc ça vous permet de voir exactement chaque nœud du plan d'exécution, combien il a déjà produit de lignes. Vous pouvez le comparer avec les estimations du planificateur à côté et donc vous avez exactement ce qui est en train de se passer sur votre requête. L'intérêt c'est quoi C'est que si vous avez votre back-end et que les choses ne se passent pas bien, votre requête elle est en train de s'exécuter depuis très longtemps. Vous faites ça, vous avez le plan d'exécution, mais vous pouvez comparer ça avec le, le, le, ce qui s'est réellement produit. Et si par exemple votre nœud, vous avez déjà produit un million de lignes alors que le planificateur estimait que ça allait en faire dix, probablement votre plan il n'est pas bon et probablement vous avez tout intérêt à couper votre quête et puis la lancer plus tard. Par contre si effectivement les statistiques sont à peu près bonnes et que le plan vous semble pas déconnant, vous avez peut-être plutôt intérêt à laisser votre back-end faire sa vie tranquillement euh, tant qu'il n'impacte pas trop le reste de la production. Donc Ça vous permet d'avoir des informations qu'on retrouve plus difficilement ailleurs et, euh, et d'avoir une idée réelle de ce qui se passe sur un back-end euh, en direct. Que ça, oui, le focus marche quand même avec la démo, c'est parfait. Alors simplement pour terminer, euh, donc quelques, quelques petites choses qu'on pourrait, euh, qu pourrait par exemple changer dans PostgreSQL pour rendre cet outil plus, plus intéressant. Euh, alors on a le support des trace points statiques dans, dans PostgreSQL, donc tout le monde ne compile pas avec le, avec le support des trace points statiques, donc c'est l'option Enable trace. Euh, mais on n'en a quand même pas énormément donc ça pourrait être intéressant d'en rajouter pour rendre cette instrumentation plus simple et donc plutôt que de se baser sur des trace dynamiques et d'aller charger euh, directement les adresses mémoire des fonctions qu'on veut instrumenter, avoir quelque chose qui nous garantit une compatibilité sur plusieurs versions de Postgres UL, comme les trace points kernel, ça pourrait être intéressant. Autre chose qui pourrait être intéressant euh, dans le cadre de PG c'est de rendre l'investigation de la mémoire plus facile, c'est à dire que notamment je vous ai montré que pour savoir où on en est dans le plan d'exécution, c'est un petit peu compliqué, on capture toute la stack trace, on la dépile, etc. etc. Donc, Par exemple, si on avait de la même manière que qu'on a une variable globale qui nous permet d'avoir le, le portail d'exécution courant, si on avait une variable pour savoir dans quel nœud d'exécution on est actuellement, ça rendrait les choses plus, plus faciles au niveau du sampling pour être capable de collecter des informations en direct sur, euh, sur le nœud. Alors ensuite, quelques petits mots à propos d'IBPF et puis pas seulement IBPF mais aussi sur les, les, les symboles de débug. Euh, alors malheureusement on a besoin de capsysadmin, admin, donc généralement ça veut dire être root hein, sur, une, sur une machine, parce qu'il y a la capacité capIBPF qui existe mais elle ne nous permet pas de faire ce qu'on veut, elle ne permet pas de faire du tracing en fait. Ça sert uniquement à faire des firewalls si vous voulez. Euh, donc c'est bien les firewalls mais pour ce qu'on veut faire c'est pas très utile. Le vérificateur IBPF il est contraignant et pas toujours explicite, Donc notamment par exemple pour éviter que vous crachiez votre noyau, il vous interdit de faire des boucles infinies. Donc dès que vous écrivez une boucle, il faut que le vérificateur soit capable de prouver que votre boucle va se terminer un jour. Donc il y a des choses comme ça qui peuvent être un petit peu contraignantes, vous n'avez pas le droit à une stack qui fait plus de 512 octets, aussi, des choses comme ça qui ne sont pas évidentes. Euh, dernière chose, les infos de debug dwarf. Donc là, ça n'a rien à voir avec iBPF, hein, mais c'est pas non plus le plus évident euh, de travailler avec, puisque c'est un format qui est, euh, qui est dense, qui est en constante évolution. À côté de ça, on a des évolutions qui ne sont pas encore dans le standard, mais qui sont déjà supportées, oui, proposées par GNU avec d'autres noms, avec des formats un peu différents, enfin bref, c'est un petit peu la jungle de devoir travailler avec des standards. Si vous êtes déjà travaillé avec des standards du, du, du web, ça peut, ça peut rappeler un petit peu ce, ce, ce genre de choses, puisqu'on a des extensions propriétaires qui sont mises en place et qui finissent par arriver dans la norme un jour. Mais en attendant, dans la nature, les exécutables que vous trouvez ont ces sont sans extensions qui ne sont pas encore normées. Et puis la dernière chose que j'ai mentionné euh, brièvement, c'est que bah, ça fait très longtemps que dans les exécutables compilés pour Linux, on ne met plus les pointeurs de frame, mais on a... il semblerait qu'il y ait un mouvement pour les remettre en fait, justement pour tous les gens qui veulent faire de l'IBPF, et qui veulent faire du tracing, et qui veulent faire de l'analyse de performance et de l'observabilité. Donc récemment, il y a eu, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Fedora a décidé de compiler euh, tous ces paquets avec les pointeurs de frame, et donc du coup ça pourrait être des solutions qui seraient, euh, qui seraient très intéressantes pour... Euh, ben pour les gens qui font de l'IBPF, pour rendre le, le, le, le dépilage de, de stack beaucoup plus simple. Euh, et donc pour la suite, ce qui serait intéressant, ce serait d'ajouter des fonctionnalités pour rendre l'outil plus intéressant. Donc je vous ai parlé de tracer tout ce qui se passe niveau mémoire et de corréler ce qui se passe au niveau Postgres, au niveau libc, au niveau système et puis euh, d'être capable aussi de corréler les informations système avec les nœuds individuels. Donc là, pour l'instant, une fonctionnalité qu'il n'y a pas, c'est que je suis capable de vous dire que le hit ratio système de votre requête au total, c'est de 60%, mais ça pourrait être intéressant de savoir que euh, votre sex -can, lui, il était à 10%, et que votre index -can, lui, il était bien à 100% dans le cache de l'OS, même s'il n'était pas dans, dans Postgres. Donc ça, pour l'instant, c'est des fonctionnalités qu'il n'y a pas, euh, mais qui, qui risquent d'arriver. Euh, voilà, donc du coup, on a 10 minutes de questions, si, si je ne m'abuse. Uh, Est-ce que vous en avez? Uh, I saw that you had the syscash like ratio uh in the output and I was just wondering because uh how are you able to uh differentiate for a read for example that's actually going to disk? Uh, which blocks were for the table for that query versus other queries like? T um, since it's for the whole query, um, I filter by uh, PID. And so it gives, uh, I have to admit it gives an incomplete picture because you could have uh, key workers and things like this uh, processing this thing in the background, but still gives us quite a, quite a good idea of what happens typically in uh, in a query. Qu'est-ce qu'avec le parallèle Pour um, l'instant, il s'attache à un seul back-end, donc so ce n'est pas très utile pour les queries parallèles. Uh, bonjour, bravo. Uh, J'avais une question, c'est est-ce que tu avais des réflexions sur uh, l'interface, sur uh, même l'intégration pour justement pouvoir faire de l'interface, du graphage, peut-être par d'autres outils, je sais pas. Est-ce que tu as déjà eu des soit eu des idées ou déjà eu des propositions, des demandes Alors pour l'instant c'est un outil qui est à l'état de prototype, donc la sortie c'est uniquement une, une, sortie, une sortie standard. Euh... Après c'est pas forcément très compliqué pour sortir les, les, les, les informations en fait. En moment, en interne, ce qui se passe, c'est qu'on va maintenir en fait une un historique des requêtes exécutées et puis avec un certain nombre d'informations attachées dessus et donc on va simplement dans le, dans le terminal les, les, les sortir à une certaine fréquence. C'est pas, pas très compliqué. J'avais commencé à jouer un petit peu avec le fait de, de faire une interface en anchorses pour voir un petit peu sur différents back-ends ce qui se passe et puis pouvoir zoomer, s'attacher à l'un et à l'autre mais en fait j'ai préféré me, me focaliser plutôt sur euh, les démonstrations concrètes de l'outil et de ce qui est spécifique euh, donc avec tous les mécanismes système que ça implique et puis tous les mécanismes euh, de, de, de jouer avec les symboles de debug et les piles d'exécution qui sont un petit peu la partie, la partie un peu complexe, plutôt que de se focaliser sur le sur l'UI pour l'instant. Et euh, par rapport justement au fait qu'il y a des accès privilégiés qui sont nécessaires, est-ce que tu as pensé par exemple à, à pouvoir isoler un process, une partie, vraiment celle qui fait des accès route dans un service peut-être et d'avoir, de déléguer une bonne partie vraiment en, en, en accès euh, euh, non privilégié pour qu'il y ait, tu vois, une, euh, vraiment mode service. C'est-à-dire qu'on puisse juste... Enfin, euh, moi, j'ai un peu dans la tête l'idée d'un websocket. Quand on fait une requête, je demande tel processus, là, euh, envoie-moi les données, puis avoir un flux. Euh, après, euh, devant, un client qui traite, qui fait toute la partie de Warf. Euh, euh, Alors, le, le fait est que... Euh, je pense que ça, de, ça doit être possible pour certains cas, pour l'instant l'outil est vraiment limité pour tracer un backend à la fois, tout simplement parce qu'il y a pas mal de choses qui sont très compliquées à faire euh, dans un programme IBPF euh, pour plusieurs processus à la fois, puisque les structures de données que nous offre le noyau Linux sont un petit peu limitées. C'est-à-dire que, par exemple, on va, pouvoir faire des, on va pouvoir avoir des tables de hachage euh, qui, qui vont nous permettre de stocker des choses. Par contre, faire des tables de hachage, de tables de hachage de taille dynamique, c'est des choses qui sont un petit peu compliquées. Donc, pour l'instant, l'outil se focalise sur le fait de tracer un back-end. Euh, donc, si on voulait rendre ça en, en, en, en tant que service, il faudrait quelque chose qui soit capable de tracer euh, assez rapidement tous les back-ends euh, PostgreSQL qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui sont exécutés. Après, la question c'est, euh, en fait, ce qui demande surtout des, des privilèges, ça va être le fait de charger le code IBPF et d'attacher les trace points. Donc ça, c'est effectivement, c'est des approches qui sont déjà faites par des agents de monitoring, de, certains agents de monitoring font ça. Hein. Donc ça, ça ne devrait pas poser de problème particulier. Donc vraiment, la, la problématique c'est, par rapport aux données qu'on veut collecter, comment avoir des représentations euh, avec les structures de données que nous fournit le noyau Linux qui sont adaptées à ça. Donc là, pour l'instant, dans un souci de simplicité, c'est limité à un PID, puisque de cette manière on n'a pas besoin de s'encombrer à avoir des tables de hachage partout où on a le, le PID en tant que clé. Alors moi j'ai une question, c'est moi, j'ai une question live de Little Bobby Tables qui me dit est-ce que pg tracer est utilisable sur un PostgreSQL qui tourne sur un système où SE Linux est activé Et bien j'en ai pas la moindre idée. Euh, je suis très peu familier de, de SE Linux, euh, très honnêtement, j'espère je, pas. J'espère qu'il ne peut pas tourner sur un système où il y a SE Linux, mais, euh, mais voilà. Euh, non, Ce qui a été testé par contre, c'est effectivement que si vous avez un système qui a des containers, depuis l'autre des containers, vous pouvez tracer ce qui se passe à l'intérieur des containers. Donc ça, ça peut être une, une solution. Euh, mais non, pour SE Linux, j'espère pas que ça marche, parce que sinon ça serait dommage pour SE Linux quand même. Bonjour, merci pour votre présentation. Euh, J'ai une question relativement basique, qui, qui n'est pas très technique. Euh, est-ce que vous préconisez votre solution sur euh, des environnements de production euh, Et si oui, est-ce que ça ne pose pas des contraintes vis-à-vis -vis des politiques de sécurité informatique hein, du fait qu'on qu touche au noyau ou bien en termes de, de support de la part de, de prestataires euh, Est-ce est qu'il y a un impact sur les perfs Alors, bon, Il y a plusieurs questions là-dedans. Alors première chose c'est que pour l'instant l'outil est plutôt à tête prototype qu'autre chose donc non je ne vais pas le recommander pour de la prod euh, tout, tout de suite, en tout cas pas de manière, euh, euh, pas de manière continue, ou, voilà. de toute façon c'est limité à un back-end donc euh, vous ne savez pas pouvoir le faire tourner en, en continu. Euh, du point de vue politique de sécurité je pense, enfin euh, si vous avez une question plus précise je veux bien qu'on y revienne mais je pense que ça rejoint à peu près la, la question d'Etienne de, tout à l'heure. Euh, et ensuite sur le volet performance en fait euh, oui il y a un impact surtout si vous activez l'instrumentation. C'est-à-dire simplement tracer les requêtes qui sont exécutées et de savoir que toutes ces requêtes ont été exécutées, voire même tracer les nœuds d'exécution et puis pas avoir les, les, les informations d'instrumentation, ça c'est pas trop cher, euh, puisqu'en fait le coût des programmes IBPF lui-même est pas cher, ce qui coûte cher c'est le contexte switch entre l'espace utilisateur et l'espace noyau. Et donc de, la de par la conception de PG Tracer, on évite de s'attacher, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, sur les points chauds en fait on s'attache sur des fonctions qui vont pas être utilisées, qui vont pas être appelées souvent. Donc euh, fonctions qui vont être appelées au début de l'exécution d'un nœud ou à la fin de l'exécution d'un nœud, pas qui va être exécuté à chaque fois que le nœud est exécuté. De la même manière pour la requête, on va on va s'attacher sur ces euh, sur ces points-là. Donc du coup le programme IBPF lui-même a peu d'impact euh, là-dessus. Après côté espace utilisateur mais donc là pour le coup bah, même si c'est sur la même machine, mais c'est pas sur le même processus, donc ça n'impacte pas directement le processus Postgres qui, lui, peut continuer sa vie. Côté espace utilisateur, il y a des choses qui sont très coûteuses, euh, notamment le fait de dépiler euh, les, les, les call stacks. Euh, dans les faits, de ce que j'ai pu voir, j'ai l'impression qu'en en en activant l'instrumentation, on est dans, de l'ordre de quelques pourcents de, de, de, de, de perte de performance. C'est des choses qui sont assez similaires. Alors pour les cas non dégénérés, hein, mais c'est des choses qui sont assez similaires à ce qui se passe quand on active euh, Explain Analyze en fait. C'est là-dessus qu'on va vraiment perdre le plus de temps puisque si on active l'instrumentation, c'est comme si vous lancez une requête avec Explain Analyze. Et donc euh, si vous commencez à chronométrer des choses, ça coûte cher. Bon, merci Ronan. Bravo. Merci à vous.